à notre administration quotidienne du fortifiant spirituel pour tant d'épidémies. Nous sommes heureux de vous accueillir à cette sonnerie pour espérer. Nous, c'est-à-dire le frère Renaud Silly. Bonjour. Le frère Éric Paulet. Bonjour. Et moi-même, Emmanuel Perrier. Aujourd'hui, nouvelle page de notre d'hier. Nous sommes le 1er avril, 5e mercredi de carême de l'an 2020, après le Christ. Deux semaines de confinement, deux semaines de chamboulement. Nous ne sommes pas là où nous devrions être en temps normal. Si nous faisons les mêmes choses, nous les faisons d'une autre manière. Si nous rencontrons les mêmes personnes, nous n'abordons pas les mêmes sujets. Si nous téléphonons, ce n'est pas avec les mêmes sentiments. Si nous sortons, ce n'est pas pour les mêmes raisons. Si nous cohabitons, ce n'est pas dans les mêmes conditions. C'est bien simple, nous avons été déplacés. Malades ou pas, soignés, soignants ou indemnes, le virus nous a tous installés ailleurs, sur son terrain à lui. Et après deux semaines de cette déportation, les fourmis nous courent déjà dans les jambes. Quand cela s'arrêtera-t-il Et surtout, que se passera-t-il après Nous n'avons pas besoin d'un prophète pour savoir que le monde d'après l'épidémie ne sera pas identique au monde d'avant. Il suffit d'ouvrir les yeux sur ce qui est en train de changer. Le domaine de la santé sortira traumatisé d'un corps à corps de plusieurs mois. L'Union européenne aura du mal à se relever de sa soudaine tétraplégie. Les nations et leurs populations traîneront le boulet d'une dette décuplée. L'ordre du monde établi depuis 1945 et culminant dans la mondialisation des années 2000 se cherchera un nouveau point d'équilibre. Les productions locales retrouveront de l'importance, etc., etc. Ce monde nouveau, rempli d'incertitudes, suscite déjà les vocations prophétiques. Je n'ai aucun besoin d'en être pour nous prédire un printemps de la vaticination, où chaque expert proclamera son oracle, juché sur l'autel de sa petite divinité. Dans les temps troublés qui nous attendent, il sera difficile de résister à la séduction des recettes miracles du retour à la prospérité ou des bandes-annonces de films catastrophes sur la fin du monde. Or, nous n'avons pas besoin de ces nouveaux prophètes car nous savons comment Dieu mène le monde, et nous savons où il le conduit. Nous savons que l'homme trouve sa place dans le monde lorsqu'il pratique le droit et la justice. Nous savons que les sociétés sont humaines lorsqu'elles obéissent à Dieu. Nous savons que la fin est la vie éternelle, que la voie du royaume de Dieu est une voie étroite, celle de la lutte contre le péché et des commandements de l'amour de Dieu et du prochain. Nous savons que la vie qui plaît à Dieu passe par l'attachement au Christ sous la loi nouvelle des béatitudes. Le monde d'après l'épidémie, Dieu seul le connaît. Mais nous, nous savons que il ne sera qu'à la mesure de la conversion intérieure de chacun. Aujourd'hui, nous nous tournons donc vers un vrai prophète, un prophète envoyé par Dieu et dans les prophètes, dans les plus grands. Euh, c'est Isaïe que nous retrouvons au chapitre 43. Ainsi parle le Seigneur, celui qui vous rachète, le Saint d'Israël. C'est à cause de vous que j'ai lancé un assaut contre Babylone. Je les fais tous descendre comme des fugitifs, les Chaldéens, sur les navires où ils s'esclaffaient. Moi, le Seigneur, je suis votre Saint. Ton Créateur, Israël, est votre roi. Ainsi parle le Seigneur, celui qui trace un chemin dans la mer, un chenal dans les eaux en furie, celui qui fait sortir chars et chevaux, l'armée et la troupe ensemble. Il se couche et ne se relève pas, éteint comme une mèche étouffée. Ne vous souvenez plus du passé, ne remâchez pas les choses anciennes, « Me voici qui fait du nouveau. Maintenant il croit, ne le savez-vous pas ?»« Voici, je délimite dans le désert un chemin, dans la steppe des sentiers. »« Les animaux de la lande me glorifieront, chacals et autruches. »« Car je mets des eaux dans le désert, des sentiers dans la steppe, pour abreuver mon peuple de mes biens. »« Ce peuple, je l'ai formé pour moi. » C'est lui qui conserve le registre de ma louange. » Donc un des grands oracles d'Isaïe, euh, dans la, la deuxième partie hein, d'Isaïe, euh, et euh, qui nous ramène à la fois à la mémoire du passage de la mer rouge, mmh. il y a une claire évocation de l'Exode, et en même temps à une situation nouvelle. Voilà, alors l'oracle en question, euh, on peut le dater avec assez de précision, puisqu'il correspond à la chute de Babylone euh, sous les coups des armées perses, qui du coup ouvre une perspective de libération pour les captifs euh, juifs qui étaient à Babylone, justement, et qui peuvent s'attendre peut-être euh, à l'horizon de quelques mois ou quelques années à ce que le, le souverain perse eh bien, euh, déclarent en leur faveur une amnistie et leur permettent de retourner dans leur patrie. Euh, donc, en fait, cet oracle, on peut le dater avec beaucoup d'acuité, de, de, euh, ce qui n'est pas toujours le cas dans, dans la Bible, Enfin, celui-là, au moins, c'est assez clair. Euh, on est bien longtemps, en tout cas, après la sortie de l'Égypte, sans doute sept siècles. Et pourtant, c'est ça qui est tout à fait euh, étonnant, on continue à décrire l'espérance du retour au moyen des images de l'exode <rire> euh, les images employées sont toujours les mêmes les eaux en furie euh, le chenal qui passe au milieu euh, les chars et les chevaux fracassés l'armée et la troupe ensemble, couchés, sans pouvoir se relever <rire> euh, le... Le, le passage dans le désert euh, avec euh, des eaux que le Seigneur va y faire jaillir euh, contre toute attente euh, et, euh, et donc euh, pour abreuver son peuple de ses biens donc euh, on voit ici il y a une reprise très consciente très très visible en fait du, du, du même schéma alors euh, ça correspond au fait qu'en euh, est en réalité oui euh, pour revenir de Babylone Peut-être les Israélites vont-ils traverser un désert, euh, mais à la, à la limite, ce pas si certain que ça. C'est plutôt que, tout simplement, on veut décrire l'espérance à l'aide des euh, prodiges du passé. Euh, c'est une, une chose tout à fait euh, essentielle pour comprendre comment les prophètes s'expriment. Euh, oui. euh, en fait, c'est un petit peu ce que je disais dans l'introduction, c'est-à-dire... On ne sait pas comment ça se fera, mais on sait comment, que Dieu va le faire et on sait euh, que ça prendra de quelque manière cette forme-là. Voilà, parce qu'en fait. Euh, on sait comment Dieu s'y prend. Voilà. Il a... Les détails sur le contenu <coughs> concret, ce n'est pas nécessairement clair, mais en revanche, ce qui va se passer, ça sera de cet ordre-là. Voilà, c'est-à-dire que c'est un, un véritable registre, en fait, de langage, avec des. des euh, comment dire, des arts, des prémices que Dieu a donné de ses actions à travers l'effet du passé, qui garantissent notre avenir et lui donnent euh, du poids. Le, le, vous avez vu que le, le prophète le dit, « Ne remâchez pas les choses anciennes, je le dis comme ceci, ne les rabâchez pas, rappelez-vous ce que dit Jésus, ne rabâchez pas vos prières comme les païens, qui croient qu'à force de parole ils seront exaucés, donc ne les rabâchez pas, mais répétez-les. <rire> » euh, Ce qu'il ne faut pas faire, c'est rabâcher mécaniquement, en revanche, il faut... Toujours reprendre et euh, le au fond à, en critiquant le rabâchage, euh, il accrédite la répétition, c'est ça en fait le, le, le fond de la question. D'ailleurs, nous le voyons bien dans nos vies, nous passons notre temps à reprendre les mêmes choses, les mêmes lieux, les mêmes situations. En fait, le la, la qu'est-ce que c'est que la vie, c'est pas euh, de vouloir toujours de d'être démangé par l'envie de la nouveauté c'est d'habiter de plus en plus profondément le présent qui est toujours à l'image du passé et du coup qui est aussi une figure de, de l'avenir. C'est, Je crois que c'est le secret, c'est-à-dire qu'on veut nous, nous faire croire en fait que le bonheur est dans une quête de, de, de nouveauté, de, de, de mode, alors qu'en réalité, le, le bonheur, il est dans l'approfondissement du même, de ce que l'on a déjà reçu euh, et, et à partir duquel on peut en effet espérer en l'avenir. Là, il y a vraiment une attitude psychologique, à mon avis, qui est, qui est très, très juste et très réaliste. Alors, pour, euh, aussi pour, pour illustrer euh, ce que veulent dire les auteurs sacrés à travers cette répétition des mêmes gestes, euh, je vous cite un, une magnifique lettre de saint Augustin à Saint-Jérôme, euh, qui, euh, qui, euh, où il parle de ce qu'il appelle « la mélodie historique ». Si un poète je cite si un poète sait quelle durée accordée à tel ou tel mot afin que le, mot, euh, le poème récité présente au rythme de la voix descendant ou remontant une superbe alternance de sons et de silence, combien, combien plus Dieu dont la sagesse par laquelle il a fait toute chose dépasse infiniment tous les arts, « Combien il est loin d'avoir plus négligé dans la naissance et la disparition des créatures les rythmes temporels, qui sont comme les syllabes et les mots se rapportant à chaque élément de ce monde, dans l'admirable poème de l'écoulement des choses, comme une alternance de brèves et de longues, plus marquée que ne le demande une mélodie connue et fixée d'avance. » Donc en fait, ben, euh, là, Saint-Augustin nous livre « Le secret de l'art divin ». C'est que, comme tous les grands musiciens, euh, Dieu maîtrise à la perfection, et d'ailleurs c'est même le modèle de tous les grands musiciens, c'est celui que cherchent à imiter les grands compositeurs, et euh, eh bien, un, il, y a, il ménage, il sait utiliser la répétition, la reprise. Et euh, avec les mêmes thèmes qui reviennent toujours, variés, euh, avec des, des, voilà, les, les, les variantes qui leur donnent justement leur agrément, euh, mais qui donnent à la fois le sentiment du connu et du nouveau. Euh, et, et en fait, ce que saint Augustin nous montre là, c'est qu'il y a là un rythme vital, euh, qui est le rythme, peut-être même d'après les, les théories grecques, qui est enraciné dans les battements même du cœur, ou dans les rythmes de la voix, euh, les, les, le maître en poésie étant en fait une sorte de formalisation du rythme de, de, de la parole. Euh, et donc là, nous voyons bien que cette, cette, cet art de Dieu c'est euh, utilisé la reprise, pour faire jaillir du nouveau à partir de là. Et, et, et il n'y a pas de nouveau autrement que celui-là. Autrement, c'est de la, la mode, c'est de, de la... On n'est pas dans le, la nouveauté telle que Dieu l'a fait. Alors, il vaut la peine, en fait, de, de, de voir pourquoi cette espérance du nouvel exode, qui ouvre une perspective d'avenir, qui dégage vraiment un chemin dans le désert, L'Exode est et en fait l'espérance par excellence, puisque c'est la reprise du schéma qui nous dit qu'il s'ouvre un chemin vers la liberté. Et donc, forcément, le Nouveau Testament est entièrement pétri par cette espérance du Nouvel Exode. Et nous allons, d'ici quelques jours, célébrer la Pâque de Jésus, son Exode. Lors de la fête de la Transfiguration, Jésus parle avec Moïse et Élie de son Exode qui va s'accomplir à Jérusalem, dans lequel eh bien, la terre promise, c'est le sein du Père, la demeure non faite de main d'homme qui est au-delà de cette création, et qui est la véritable terre promise, dans lequel il entre par la vertu du sacrifice de la nouvelle alliance, plus parfait que celui que Moïse a pratiqué sur le Mont Sinaï, et que lui-même a opéré sur la croix. Donc euh, on voit bien ici comment c'est tous les mêmes éléments qui sont repris hein, et qui euh, débouchent sur la, la définition d'une espérance certaine qui ne décevra pas. Après, si on regarde dans les détails, en fait, on, on voit que Jésus a consciemment chaussé les souliers <rire> du, euh, du, du, du nouveau Moïse. Hein. Euh, par exemple, il a donné euh, sur le mont euh, des Béatitudes la loi nouvelle. Hein. Euh, d'ailleurs il s'assied conformément au maître comme il, comme il faut il, donne, il dit je ne suis pas venu abolir la loi mais l'accomplir donc ça veut dire qu'il est bien venu donner l'interprétation la plus rigoureuse et la plus pérenne de la loi de Moïse euh, il, donc il s'entretient de son exode qui va s'accomplir à Jérusalem avec Moïse et Élie justement Moïse est là, la transfiguration témoin que celui qu'il avait annoncé dans le Deutéronome euh, Moïse qui avait dit euh, qu'il viendrait bientôt un, pro, un prophète semblable à lui qui parlerait au nom de Dieu, qui, et, et Dieu mettrait ses paroles dans sa bouche à lui, et eh bien Moïse atteste à la transfiguration que ce prophète définitif promis, c'est Jésus. Euh, comme nous le célébrions dans la fête de la transfiguration il y a de ce, de quelques semaines. Donc, euh, il faut être très sensible, en fait, hein, à toute cette, euh, ce, cette, euh, cette composition dont Augustin nous montre qu'elle est rhapsodique, euh, qui, euh, qui, en vertu de laquelle, le, le, Dieu reprend les mêmes éléments de façon à ouvrir l'espérance. C'est comme s'il creusait de plus en plus profond, euh, alors que, de, de façon à, à ce que nous, en définitive, nous puissions atteindre à ce qui est au, à la racine même des choses. Donc en fait, on n'est pas surpris. C'est-à-dire, il y a la surprise toujours de quelque chose de neuf, mais en même temps, il suffit de, de revenir en soi-même, de revenir à, à ce que Dieu a déjà fait, et en réalité, on, on saura voir dans ce qui se passe l'appel, le renouveau de l'appel à l'espérance. Voilà, alors je, je pense que c est, c est le, le pape Jean XXIII parlait de discerner les signes des temps. Et... Ce qu'il voulait dire par là, ça signifiait ce, ce regard à la fois extérieur et surélevé sur les choses qui nous entourent, qui permettent d'y voir la trace de cette sagesse euh, à l'œuvre et, et dont nous parlent les prophètes. Euh, C'est-à-dire que ce n'est ne pas quelque chose qui vient tout seul. Hein, cette, ce discernement, il vient euh, justement en laissant son intelligence être formé, euh, inspirée par ces grandes formes. Fondamentales de, qui sont celles de l'espérance, justement, et dont la, dont la, la forme principale est peut-être justement le, celle de l'exode. Euh, pensez, euh, regardez par exemple le, le Seigneur des Anneaux de Tolkien euh, se termine par euh, euh, le troisième tome s'appelle Le Retour du Roi. Le Retour du Roi, on voit bien que Tolkien a pris ça euh, directement de l'espérance messianique à l'époque de Jésus. Euh, Justement, le, le, le prophète Isaïe et le grand prophète nous disant que, que Dieu est le roi d'Israël, et le retour du roi, c'est cette espérance chauffée à blanc du peuple à l'époque de Jésus, qui était que Dieu vienne enfin définitivement habiter dans son temple, dans son sanctuaire, au milieu de son peuple. Et euh, donc Tolkien lui-même, vous voyez, joue là-dessus, hein, sur ce, ce schéma qui est... Qui est presque C'est presque, si on y songe, celui de l'Odyssée. l'odyssée <rire> d'Homère est en fait l'histoire du le retour du roi dans Ithaca sa patrie. Et ça, c'est des choses qui sont profondément inscrites en nous, à la fois par de la littérature profane et par la littérature sacrée, euh, et qui sont d'authentiques pierres d'attente de l'espérance euh, en nous, et qui demandent à être cultivées et non pas éteintes. C'est ça. Il... Euh... Il s'agit de, de ne pas éteindre ces, cette mmh. mèche de l'espérance, mmh. euh, ne serait-ce qu'en en, en renonçant justement à, à, à lire dans ce qui se passe aujourd'hui une nouvelle expérience voilà. mmh. euh, mmh. que Dieu nous fait vivre comme nos pères des temps anciens. De quelque manière, euh, ici, on peut tout à fait, en ces temps d'épidémie, euh, lire ce texte en se disant, voilà, c'est pour aujourd'hui, il euh, y, y a quelque chose à attendre. Dieu nous conduit. Et, et voilà. Dieu nous fait avancer l'histoire du monde. Parce que nous avons le choix entre le rabâchage et la répétition. <rire> le rabâchage, c'est le euh, bah, fait qu'il y a eu la peste en 1348, euh, il y a le coronavirus en 2020, euh, et puis euh, ça c'est le rabâchage. C'est des choses qui, euh, qui, qui, qui, en quelque sorte, qui bégait, hein. c'est l'histoire qui bégait. Alors que ce dont nous parle la répétition, c'est d'une immersion de plus en plus profonde dans l'intelligence, de cette réalité à laquelle nous croyons, et qui, de façon à ce qu'elle nous devienne connaturelle. Je voudrais juste euh, peut-être insister sur euh, un, un aspect de, de ce texte qui, euh, qui s'appuie, la, la, la, la structure de ce texte s'appuie sur euh, le fait que l'exode, ce retour, ce renouveau, cette, ce nouvel exode, euh, dans lequel on retrouve les mêmes passages, la même traversée, la même expérience du désert, euh, est en même temps l'annonce euh, d'un moment où Dieu va agir. Hein? Mmh. La, et, et, et en fait, c'est curieux parce qu'en même temps, Dieu agit sans cesse, hein, et il mène le monde sans cesse. Mais dans ces moments-là, ce sont des moments où on, on saisit d'une manière plus intense cette manière de c est, c est, cette action de Dieu qui nous tire, qui nous sort, qui nous fait passer euh, une épreuve, qui nous fait passer une étape, qui nous emmène quelque part. Mmh. Et, et en fait, c'est dans cette expérience-là qu'on voit la confession de Dieu comme le Saint, le Créateur, mmh. le Roi. Hein? C'est il faut ce genre d'expérience pour que tout d'un coup, on, on, on saisisse ce que ça veut dire que Dieu soit notre roi. Oui, oui, oui. Donc là, de fait, on a le titre de Dieu-roi hein, qui apparaît, et, et qui est explicite et euh, qui correspond bien au fait que, à cette époque, euh, Israël attend son roi, oui, son Messie, mais il est Dieu. Et, et alors, justement, autre aspect de ce, de ce, de ce texte, c'est qu'il il associe... Euh, euh, le, le saint, le Créateur, le Roi, au Rédempteur. Mmh. C'est Dieu qui non seulement a façonné Israël, c'est Dieu qui non seulement gouverne Israël, qui dirige les destinées, préside aux destinées d'Israël, mais encore c'est Dieu qui le tire au moment où il était esclave et déporté, qui le ramène. Donc qui, qui, qui a récupéré son peuple pour lui. Hein. Voilà. Et, et ça, ça fait partie de cette expérience. Et il faut vraiment avoir un oracle comme celui-ci à l'esprit, par exemple, lorsqu'on lit l'évangile des rameaux. Puisque justement, c'est bien le retour du roi dans sa cité euh, pour lui apporter la liberté, alors qu'elle elle, elle, elle est quand même occupée par des armées étrangères, euh, corrompue par un clergé, euh, pas à la hauteur. Et donc euh, on sent bien que des, des, les, les rameaux, c'est l'accomplissement de cet oracle-là. Hein, entre autres. Et donc, expérience de salut de la part de Dieu, confession de foi, et euh, on aboutit à une louange. Le, le texte s'achève sur une louange. Frère Éric. Le texte s'achève sur une louange. Cette confession, cette, cette force que ressent l'homme, que ce soit l'israélite ou, ou l'homme, de cette libération, cet exode, cet exode nouveau, aboutit... à à un chant Et le texte de, de la prophétie d'Isaïe au, au chapitre 43, ces deux derniers versets sont une description de la louange, non seulement de l'homme, mais d'abord même des animaux. « Les animaux de la lande me glorifieront. » Et le dernier verset, « Ce peuple, je l'ai formé pour moi, c'est lui qui conserve le registre de ma louange. » Et de même que le premier exode aboutit au cantique de Moïse, au chapitre 15 de, de l'exode, on a ici aussi cette louange, ce chant, ce chant nouveau, qui est préfiguré. Et dans, dans l'Ancien Testament, ainsi que dans le Nouveau, on a cet aboutissement à la louange. Le, le psautier finit par des psaumes de louange. Et On a vraiment ce, ce cheminement de libération qui, qui, qui aboutit, qui culmine à, à la louange. Et c'est dans, dans, ce, dans cette perspective que je vous propose aujourd'hui un, un commentaire sous forme d'homélie d'Augustin de louanges, de ces derniers louanges du, du psautier, avec les derniers versets du psaume 148, psaume de louange. On est dans voilà, dans ce cantique qui, qui, qui finit le, le psautier, de, dans les tout derniers versets de ce psaume 148, on entend le psalmiste parler du Seigneur ainsi, « Il élèvera la force de son peuple, que tous ses saints le chantent dans leurs hymnes. » Et cette louange, dans le temps qui est, qui est le nôtre, le, le temps du, du carême, il y a une louange, un mot de louange par excellence, que nous ne prononçons pas. Et Augustin compare toute la vie terrestre à ce moment où nous conservons en nous, comme une sève, quelque chose qui ne se voit pas. Ce chant, ce mot que nous chanterons à partir du, des vigiles de Pâques. Nous en vivons, d'une certaine façon, en ce moment, dans le carême, mais nous ne prononçons pas, nous... nous Faisons pas sortir de notre bouche ce mot-là. Eh bien, Augustin compare cette, ce silence du chant nouveau mais présent en l'homme au mystère de la vigne et des bois de la vigne qui... Vous allez entendre le texte d'Augustin. Et il élèvera la force de son peuple. Cette force de son peuple est maintenant abaissé par les persécutions, par les épreuves, par la tristesse des cœurs. Mais quand élèvera-t-il la force de son peuple Quand viendra le Seigneur lui-même Quand se lèvera le soleil de justice Non point ce soleil qui apparaît à nos yeux, qui se lève sur les bons et sur les méchants, mais ce soleil dont il est dit, « Pour vous qui craignez Dieu, se lèvera le soleil de justice » et le salut sera sous ses ailes. C'est de lui que les orgueilleux et les impies diront un jour « La lumière de la justice n'a point lui pour nous, et le soleil ne s'est point levé à nos yeux. » Cette lumière sera l'été pour nous. Maintenant, pendant l'hiver, ce temps-ci, les fruits n'apparaissent point dans la racine. L'hiver nous fait paraître les arbres comme stériles, Quiconque ne sait pas voir les choses pourrait croire que la vigne est morte. Qu'un cep soit réellement desséché, il ressemble en hiver absolument à son voisin, et pourtant l'un est mort, l'autre en vie. Mais la vie de l'un comme la mort de l'autre demeure cachée. Or voici l'été, qui fait ressortir dans l'un une vie luxuriante, et dans l'autre une mort indubitable. L'un se couvre fièrement de feuilles et de fruits abondants, il se part au-dehors de ce qui était caché dans sa racine. Nous ressemblons donc, mes frères, au reste des hommes qui naissent, qui mangent, qui boivent, qui se couvrent de vêtements, qui passent ainsi cette vie. Il en est de même des saints. Voilà ce qui jette souvent dans l'erreur des hommes qui disent depuis qu'il s'est fait chrétien, il n'est pas délivré de sa migraine. Ou bien quel avantage a-t-il sur moi depuis qu'il est chrétien Ô oh, vigne desséchée, tu ne vois qu'avec dédain cette autre vigne que l'hiver a dépouillée mais non desséchée. L'été viendra, le Seigneur viendra, lui qui est notre gloire et qui était caché dans la racine, et alors, il élèvera la puissance de son peuple. Après cette captivité, dans laquelle nous vivons pour mourir. De là cette parole de l'apôtre, « Ne jugez point avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui éclairera ce qui est caché dans les ténèbres. Et alors, chacun recevra de Dieu sa louange. » Mais diras-tu, « Où donc est ma racine Où est mon fruit ?» Si tu as la foi, tu sais où est la racine. Car où est la foi, là est ton espérance. Là est ta charité. Et Augustin ensuite explique ce don du chant, caché comme une sève en nous. Que tous ces saints, dit le psalmiste, le chantent dans leurs hymnes. Connaissez-vous l'hymne C'est un cantique en l'honneur de Dieu. Louer Dieu sans aucun chant, ce n'est point une hymne. Chanter sans louer Dieu n'est point une hymne. Louer quelque chose autre que Dieu, de quelque chant que l'on puisse accompagner cette louange, ce n'est point une hymne encore. Une hymne a donc ces trois conditions, qu'elle est un chant, une louange et louange en l'honneur de Dieu. Vous voyez comment le, ce texte sur, extraordinaire sur l'espérance, qui peut être invisible en fait en, en l'homme et qui peut le faire ressembler complètement à ses, à ses contemporains qui n'ont pas cette expérience en eux, Augustin la, la compare à la fois à cette sève cachée, mais aussi à ce chant qui va se déployer, qui va se déployer dans ce temps grâce à les liturgies de Pâques, mais qui surtout se réalisera complètement au ciel. Une chose qui me frappe, c'est qu'il compare vraiment l'espérance le, le, justement avec la musique, c'est-à-dire que l'hymne la, la, est une manière en fait de, de déjà toucher l'objet de l'espérance semble-t-il. Il, il y a une sorte quelque chose qui est plus propre dans le dans le chant et du coup dans la liturgie euh, pour exprimer cette expérience. Alors expérance. pour Augustin, le mieux encore, c'est le chant. Euh, le oui. C'est quelque chose. Lequel Non, c'est compliqué <rire> <rire> le... C est, c est, euh, ici, on a quand même une, euh, une expression qui, qui, qui va jaillir, qu'on retrouve exactement dans le cas de notre, euh, de notre texte d'Isaïe. Euh, le fait de traverser, le fait d'avoir passé... Ici, euh, Augustin parle de l'hiver, mais ça pourrait tout à fait être la déportation, ça peut tout à fait... Mmh. Euh, être approprié pour un temps d'épidémie, mmh, mmh. hein, ce, ce temps euh, où, où, où on sait qu'il bah, y a une longueur, il y a une lenteur, et où on sait que le chant ne pourra pas sortir, les, les paroles ne se formeront pas. Mais celui qui vit, ce que nous a dit Augustin, celui qui vit de l'espérance, euh, en réalité, sitôt le printemps arrivait, la, la, le, mmh. ou sitôt les premiers signes arrivant, la, les, le le chant va sortir. Le chant se déploie. Le oui, chant se, se déploie, se déploie oui. à l'arrivée oui. du soleil de justice. Du, du Christ euh, qui vient comme voilà, révéler euh, cette présence. Il est présent en nous et il, il, il permet à l'homme de, de, de manifester complètement dans le, le temps de Pâques euh, ce, ce, ce qui est contenu, caché. Euh, Durant, sa, durant le carême, qui est une image de, de la vie sur terre. Mmh. Mmh. Le, le, un, un autre aspect encore, c'est euh, la, la, la dimension d'une glorification qu'on trouve euh, dans le, le texte d'Isaïe, c'est-à-dire rendre gloire, euh, c'est euh, arriver dans une. Euh, comment dire Reconnaître les hauts faits du Seigneur, les hauts faits de Dieu, reconnaître en fait la grandeur de Dieu. Et euh, le chant, justement, euh, vient, naît de, de ce qu'on on a, on a reconnu, cette gloire. Hein. On a été de, placé devant cette gloire. Et euh, ce qui est frappant, c'est comment, finalement, ce, Dieu nous fait traverser des épreuves pour, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, frère Renaud, des, des épreuves qui, qui sont à chaque fois des moyens de se, de se révéler, oui. Oui. de manifester une gloire nouvelle, de, de susciter un chant nouveau. Mm -hmm. euh, Ce n'est pas simplement une confession de foi, en réalité, mm -hmm. hein. c'est véritablement une confession de foi qui, qui, qui jaillit en chant parce qu'on est face à une gloire mm -hmm. de Dieu, mm -hmm. qui, qui a montré sa grandeur. Mm -hmm. oui. oui, oui, tout à fait. Peut-être que. Euh, je, je peux euh, continuer sur, euh, sur le, le même thème, mais en insistant sur la question de la nouveauté, la nouveauté du champ. Euh, et je voudrais juste commencer par, euh, par rappeler, ici en m'appuyant sur saint Thomas d'Aquin, rappeler que notre monde est un monde dans lequel tout a été fait. Et tout a été fait d'une manière achevée. Le septième jour de la création, Dieu conclut l'ouvrage qu'il a fait. Genèse 2.2. 2. Et donc, il y a un monde, nous sommes dans un monde qui possède une certaine euh, il est complet, il est achevé. Il n'y a pas de nouvelles matières qui apparaissent, il n'y a pas de nouvelles forces ou de nouvelles lois qui apparaissent. Euh, nous sommes dans un univers qui a sa consistance et sa cohérence. Et euh, voici comment euh, Tom, euh, saint Thomas le, le présente. Il y a une perfection première des choses, celle où une chose est parfaite, dans sa substance. Cette perfection est la forme du tout qui se met en place lorsque les parties sont complètes. Un peu à la manière dont, euh, mettons le, le, le puzzle, hein, où on, où on assemble les parties, et c'est au moment où toutes les parties sont assemblées que l'image appara complète apparaît. Et quand l'image est achevée, le puzzle est fini. Hein. Donc cette première perfection, c'est la perfection d'un ensemble de choses, comme, comme l'est notre univers, qui, qui, qui est constitué de telle sorte que tout est à sa place, tout a une place, et que l'ensemble forme un tout. Ceci, c'est donc cette perfection première. Thomas continue, « La première perfection est celle de l'univers dans son entier, et elle fut dans le premier établissement des choses. » « Voici ce qui est assigné au septième jour. » Par conséquent, nous vivons dans le temps du septième jour. Nous vivons après le septième jour. Et euh, un exemple tout simple, c'est que euh, si nous avons aujourd'hui des théories comme celle du Big Bang, c'est-à-dire dans laquelle on, on date l'origine de, de cet univers en tout cas à 14 milliards d'années, c'est qu'on s'appuie sur la consistance de cet univers oui. pendant toute cette durée. Et donc, l'univers tel qu'on le conçoit aujourd'hui, tel qu'on le voit aujourd'hui, il a une histoire continue parce que il est établi tel qu'il est actuellement. Évidemment, tout change en son sein, mais en réalité, c'est bien le même univers. Ça n'est pas un autre univers qui est, qui, que celui qui est sorti au septième jour. Donc, cette théologie du septième jour nous place face à un premier achèvement dans lequel tout ce qui vient ensuite, tous les changements qui ont lieu dans notre univers sont des changements qui sont à l'intérieur de cet univers, qui ne changent pas l'univers, mais, qui, qui, qui, mais c'est l'univers qui se change de l'intérieur de lui-même. Bien. On doit donc dire, résume Thomas, que rien de ce qui est fait par Dieu après le septième jour n'est entièrement nouveau. « Rien n'est fait qui, de quelque manière, n'a été précédé dans l'œuvre des six jours. » Et Thomas cite à cet endroit l'ecclésiaste qui dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, soit quelque chose dont on dise « Tiens, c'est neuf, car cela fut déjà par le passé. » Est-ce à dire que tout est figé Évidemment non, il serait naïf de penser que l'ecclésiaste, ou l'auteur de la Genèse, et derrière eux, saint Thomas, ou les Pères, auraient pu tenir que le monde est figé dans son ancienneté, et que rien de nouveau n'arrive. Car nous voyons bien tous que le monde change. Mais, explique Thomas, c'est qu'il y a une seconde perfection de ce monde qui a été établie dans la perfection de sa substance. Et cette seconde perfection, c'est la perfection de la fin de ce vers quoi Dieu conduit le monde. Et là, selon la fin, du point de vue de la fin, il y a du nouveau. Ça n'est pas dans le monde en tant que il est dans son établissement que le monde est euh, euh, connaît une nouveauté. C'est dans ce cheminement vers sa fin qu'il y a une nouveauté. Et c'est ce que l'on voit apparaître dans le texte d'Isaïe. L'Exode hors de l'Égypte est toujours là, comme la matrice de tout renouveau, mais il va, parce qu'il est justement dans un nouveau renouvellement, ce nouveau renouvellement va apporter un nouvel approfondissement dans le retour de la déportation. Et de ce point de vue, notre connaissance de l'histoire sainte nous montre qu'effectivement, euh, nous montre qu'effectivement, la, la foi en Israël a été profondément transformée après la déportation. Hein. On passe à une nouvelle étape d'approfondissement et d'attente du Messie. Hein. Donc, on a bien, c'est le même peuple d'Israël, c'est la même descendance d'Abraham, mais ce renouvellement est décisif du point de vue de la fin. Il y a une vraie nouveauté du point de vue de la fin. Je, je reprends le commentaire que saint Thomas fait de notre passage. Isaïe, dit-il, promet des choses futures beaucoup plus grandes dans ce texte. C'est pourquoi il dit « ne vous souvenez plus du passé ». Autrement dit, ce passé ne mérite pas qu'on s'en souvienne, non pas parce qu'il n'a pas de valeur en lui-même, mais par rapport à ce qui doit venir. Hein ce passé, il est de l'ordre de cette perfection première dont, dont j'ai parlé, et, mais par rapport à la fin, il y a du neuf qui se prépare, qui est en vue. Et cela en raison d'une nouveauté. Et c'est pourquoi Isaïe dit, euh, Dieu dit par la voix d'Isaïe, « Me voici qui fais du nouveau. » Et Thomas rajoute, sous-entendu, de l'inouï. Ah, et il cite un des derniers versets de l'Apocalypse, « Voici que je fais l'univers nouveau. » La terre nouvelle, le ciel nouveau, c'est ce que le, le, la vision de l'Apocalypse nous annonce, nous présente comme l'objet de notre espérance. Mais il y a aussi... Oui, pardon. Là, je, je reviendrai peut-être là-dessus. Mais simplement, le, euh, le, le terre, le ciel, les cieux nouveaux et la terre nouvelle, c'est quand même aussi une nouvelle création qui n'est plus la même que la nôtre, qui n'obéit plus aux mêmes lois. Qui n'obéit plus, et pourtant, c'est notre corps, c'est nous-mêmes, et donc... Euh, la transformation qui s'opérera hum. sera une transformation un, de, dans l'ordre de l'accomplissement, mais pas une destruction de ce qui est déjà été établi. Ah oui, d'accord. Hum. Euh, il y a aussi une particularité de ce renouvellement-là que Isaïe décrit, et c'est ce que euh, c'est ce que Isaïe dit, enfin Dieu dit par la voix d'Isaïe lorsqu'il dit :« Je délimite dans le désert. » c'est-à-dire dit Thomas dans la terre des Juifs qui auparavant était abandonnée Dieu délimite une route et il dit en fait cette route c'est la route de ceux qui vont en fait de pèlerinage ce pourquoi Isaïe parle d'un fleuve car il s'agit du fleuve de la consolation à la lettre cette voie nouvelle qui apparaît pour Israël se comprend de la libération de la captivité à Babylone. Mais, si on la rapporte à la libération apportée par le Christ, il est évident que rien d'aussi admirable n'a précédé dans les siècles passés. Et donc, cette prophétie s'applique parfaitement à ce que le Christ apporte. Isaïe montre ensuite l'utilité de ses bienfaits pour les gens des nations, lorsqu'il dit « les bêtes de la lande me glorifieront » c'est-à-dire ces gens qui vivaient comme des bêtes et, et qui vont se convertir au Christ. Donc, cette annonce pour Israël est aussi une annonce pour les nations qui, euh, elles-mêmes, entendront parler du Christ. Et puis, ensuite, explique Thomas, Isaïe montre que Dieu trouve dans son peuple celui qui conserve le registre de sa louange, c'est-à-dire celui qui, justement, trouve une louange nouvelle à cause de cette expérience de ce renouvellement de l'Exode. Et ici, je voudrais passer à euh, son commentaire euh, du psaume 39, verset 4. Le, le psalmiste y déclare « Dieu a mis en ma bouche un chant nouveau ». Et nous allons retrouver les mêmes thèmes. Voici mmh. le commentaire de Thomas. « Dieu a mis en ma bouche un, un chant nouveau. C'est comme si le psalmiste disait... « Ce que nous louons est au-delà de mes forces, car c'est plus grand que toute louange que je pourrais faire. » De là vient qu'une louange digne de Dieu doit venir de Dieu. Si le psalmiste appelle à ce qu'une louange soit mise dans sa bouche, c'est qu'elle dépasse ses propres forces. C'est trop grand à louer. Il faut donc non seulement que Dieu ait fait quelque chose pour nous, cette, cette, ce renouvellement de l'Exode, qu'il ait montré qu'il est le roi, mais en plus il faut qu'il nous donne la louange pour pouvoir le louer. » Et donc, euh, continue saint Thomas, « Il faut que Dieu lui-même introduise dans ma bouche un chant nouveau. » Ce chant nouveau, c'est celui qui chante les bienfaits nouveaux. Et les voici, ces bienfaits. Il y a d'abord l'œuvre de l'incarnation, dont parle Jérémie au chapitre 31, verset 22, en disant que « le Seigneur crée du nouveau sur la terre » La femme entourera l'homme, et dans la grande tradition des pères, euh, la femme entourera l'homme, c'est évidemment la conception virginale du Christ dans le sein de la Vierge. Donc, l'incarnation. Voilà un bienfait qui nécessite une louange nouvelle. Mais aussi un nouveau mode de libération dont parle Hébreu, chapitre 9. Par son propre sang, le Christ entra une fois pour toutes dans le sanctuaire, obtenant une rédemption éternelle. Et le Seigneur a introduit du nouveau un chant dans la bouche du psalmiste, qui est un chant nouveau parce qu'il est une alliance nouvelle. Et en fait, c'est le chant de cette alliance nouvelle qui va servir ces nouveaux mots, cette nouvelle manière de, de prier, cette nouvelle manière de louer Dieu, qui va en fait être à la hauteur de, du chant pour l'incarnation et pour ce nouveau mode de, de, de rachat. Le peuple nouveau chante donc du neuf, car il chante l'incarnation du Seigneur, la résurrection, l'ascension, la nativité et tous les autres mystères. Et c'est pourquoi, dans ces grandes solennités, les ministres de l'Église sont revêtus de blanc ou d'ornement de soie. Ils chantent et ils proclament, afin que personne n'ait la présomption de chanter un chant nouveau, à moins d'avoir été lui-même renouvelé. Il faut être renouvelé pour pouvoir chanter ce chant nouveau. Et là, on rejoint exactement ce que dit Augustin, ça doit naître de l'intérieur, de la vie des, des vertus théologales. Ce chant nouveau, nul ne peut le chanter s'il n'a pas été renouvelé. Là, on est vraiment dans cette, cette dynamique d'Isaïe, il me semble. Oui, vraiment, totalement. C'est pas qu'à la résurrection, déjà. oui. Et, et, et qui, qui, qui, qui va s'accomplir dans pas qu'à la résurrection. Juste une petite remarque, c'est que les chacals et les autruches, alors donc que saint Thomas compare aux gens des nations, c'est une bête qui glorifie dans la Lande, dans la Septante, les chacals et les autruches sont devenus des sirènes. Excellent. <rire> alors ce qui est tout à fait étrange, mais il faut savoir que dans l'Antiquité, les sirènes n'étaient pas vues simplement comme des séductrices qui entraînaient vers la mort, comme c'est le cas dans, dans l'épisode d'Ulysse. Mais c'était aussi des muses de l'au-delà qui, en fait, euh, entonnaient un chant céleste pour attirer à elles l'homme qui veut euh, bah, de fait, aller vers le ciel. Mmh. Et donc, il euh, y, y a des passages extrêmement positifs sur les sirènes euh, chez certains pères latins, je crois que c'est Saint-Jérôme, me semble-t-il. Et donc, euh, euh, c'est tout à fait ça. <rire> Ici, en fait, nous avons cette attraction, justement, par la finalité qui s'exerce euh, au bout du chemin euh, qui, de, de, de, de ce nouvel exode. Et c'est ça. Et le, en fait, nous attendons un, du nouveau, il n'y a de neuf, euh, que du point de vue de, de, ce, de, de cette vie nouvelle. Et, et, et euh, le monde tel qu'il est, en réalité, ne bouge pas beaucoup. C'est toujours les mêmes problèmes, c'est toujours les mêmes histoires. Mais en revanche, ce qui change, c'est... La, la manière, c'est l'accomplissement la, de, de cette, cette fin du monde euh, des derniers jours, du dernier jour dans le, vers lequel Dieu nous conduit, et toute la question est de savoir est-ce qu'on on, on vit de ce renouvellement euh, de Dieu qui nous conduit. C'est vraiment une, une pensée eschatologique, c'est-à-dire que dans lequel il détermine tout, c'est bien la fin. Et cette fin qui a besoin de la, justement, c'est. On peut repenser à qu ce qui manque à la passion du, du Christ, enfin, à la réponse de saint Thomas, on peut le redire ici. Ce qui est nouveau, c'est que telle âme se convertisse et puisse chanter le cantique nouveau en étant elle-même une âme nouvelle. C'est ça la vraie nouveauté. C'est ça la nouveauté. Hein c'est mmh. que telle âme qui est unique, chaque âme est unique, eh ben, pour elle il y a vraiment quelque chose de nouveau possible. C'est sa conversion et sa sainteté mmh. euh, si elle sort de, euh, voilà, de, de son péché. Ajutorium nostrum in nomine domini qui feci celum et teram.